connaît pas seulement les passés, mais connaît aussi les pensées de Dieu. C'est pourquoi je le dis toujours, que ceux qui sont remplis de l'Esprit n'ont pas seulement l'incite dit l'éternel, mais ils ont aussi l'incide pense l'éternel. Car les tout, même Jésus ah, L'Esprit change du tout, même les pensées de Dieu. C'est-à-dire que quelque chose que Dieu n'a pas encore déclaré, Dieu n'a pas Je ne sais pas si quelqu'un me comprend Il y a des choses que Dieu dit Il a dit, il a parlé à quelqu'un Et s'il vous plaît qu'on arrange ce micro Il a dit, il a parlé à quelqu'un Et puis cette personne vient nous dire Il a, eu, il a reçu l'incidie l'Éternel Et nous l'a communiqué Mais il y a des moments où Dieu n'a pas dit Dieu a pensé Je ne sais pas si quelqu'un me comprend c'est-à-dire des choses qui n'ont jamais été dites nulle part. Mais parce que l'Esprit, la Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les pensées des dieux. Amen. L'Esprit sonde tout, même les pensées des dieux. Et le Saint-Esprit prend ce qui est en Dieu et Le Saint-Esprit prend ce qui est en Dieu est et le communique. ainsi celui qui est rempli du Saint-Esprit celui qui est rempli du Saint-Esprit celui qui a la parole de connaissance a une longueur d'avance par rapport à sa génération, il voit des choses avant, il entend des choses avant, il comprend les choses avant, c'est pourquoi des gens comme ça sont incompris quelqu'un comme Joseph, quand il disait à ses frères que Dieu m'a montré que moi je serai grand, vous, vous allez vous courber vers moi, il est un parce que ils ne comprenaient pas que l'avenir de leur famille dépendait de Joseph Oh je crois qu'il y a un Joseph ici Je crois qu'il y a un Joseph de sa famille ici Je crois qu'il y a quelqu'un qui voit des choses en avant Celui qui voit des choses en avance peut dire des choses en avance Il peut dire des choses qui ne sont pas de leur temps Les gens ne les comprennent pas les gens ne les comprennent pas. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un que si les gens ne te comprennent pas, ne te lamentent pas ah que ah vraiment, n'aïe. pas pas 2021, alors que 203, il y a comprendre ma prière est que le Seigneur, le Saint-Esprit te donne une longueur d'avance. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ma prière est que le Saint-Esprit te donne une longueur d'avance. Que tu sois en avance par rapport à tes contemporains. Que tu sois en avance par rapport à ceux avec qui tu as étudié. Que tu sois en avance par rapport aux membres de ta famille. Que tu sois en avance. Par rapport à ceux qui vivent avec toi Non pas par des choses que l'homme connaît, Mais par des choses surnaturelles Est-ce que quelqu'un peut se lever et dire Moi aussi Seigneur, je vais être en avance Remplis-moi, remplis-moi Bien aimé, c'est question de désirer C'est question de désirer C'est question de désirer C'est question de dire Seigneur, remplis-moi